Et eh bien, c'est parti. Et eh bien, bonjour à tous. Bonjour à tous. Le son crie dans mes oreilles. Dans les vôtres. Attends, ça mute. Quoi oh, Merci Bah non, ça va, mais j'ai pas faim. J'espère que ça sera coupé au montage. Non. <rire> Allez! Euh, donc, euh, il faudrait peut-être expliquer ce que nous allons faire. Euh, bon, on va faire un petit noslock. Je pense que ça me oh. paraît correct. Par contre, ça va me saouler si à chaque fois que je relance le. Oh. n'importe euh. quel noslock Ah, pas n'importe quel noslock Mais attends, faut que je. Faut que je... Ma manette, il la... la trouve pas ma manette, là. Tu joues au clavier Tu fais pas chier. Mais non, faut que je redémarre. Ça devrait aller. De se terminer Eh, eh De se finir. J'ai pas envie de jouer au clavier. Mais c'est très bien, c'est jouable le clavier. Voilà c'est bon, c'est bon, ça marche, ça fonctionne. Ah bah nickel. Salut à tous Bonjour à tous et bienvenue dans ce Let's Play Nozlock Soul Link Challenge. Yes, et bien nous sommes en compagnie de Fufu et de Mr. Redshire, moi-même. Voilà. <rire> Alors du coup, euh, le Nozlock, je l'ai expliqué, moi j'ai expliqué ce que c'est que le Soul Link. Voilà, moi je laisse la partie difficile Et moi je ouais, Et toi, ben comme le… d'habitude Tu ne fais rien du tout quoi Non, non, non, non rien du tout Alors, le Sol Link est une version du Nuzlocke Yes Le c'est un challenge qu'on fixe sur Pokémon pour euh, rendre le jeu plus intéressant A savoir, on n'a pas le droit de capturer plus d'un Pokémon par zone du jeu Et si un Pokémon est KO, euh, il est mort défin dé définitivement et on ne peut plus utiliser. Euh, le seul link va différer dans le sens où euh, du coup tous nos Pokémon de zone seront linkés. C'est-à-dire que par exemple le, le starter du départ, si euh, notre partenaire euh, meurt, que j'espère pas, euh, notre starter va décéder également. Et du coup bah si on perd contre le rival le début de game faudra un reset et ça va être vite chiant. <rire> et tu as expliqué le sous-link aussi du coup. Bah c'est le souling là. Oh, mais t'as expliqué le neuser qui est sous link alors que moi je voulais expliquer aussi le link Bah tant ah, pis, hein, bon. si tu veux le montage, c'est pas grave. Euh, <rire> du coup je prends un garçon ou tu prends une fille toi Je prends le garçon. Je prends la fille. Là. Je ne vais rien dire. Euh.. <rire> Euh, tu veux qu'on fasse les dialogues ou pas euh, Après le, après l'intro. Ouais. Parce que c'est vite sûr. Après l'intro. Genre, on va peut-être faire les bon. premiers dialogues, mmh. mais après, euh... on peut les faire. Juste un on truc. verra, on verra. Alors les dialogues nécessaires, on va les faire. C'est tout. Voilà, c'est bien comme ça. Je crois. Non. Je vais m'appeler euh... Moule. C'est vraiment des noms de merde. Voilà. Non, je vais m'appeler Kishta. Kishta, Kishta. Oh, la Kishta. Aïe, aïe, aïe, aïe. Benefomax. Alors. Oh, T'appelles comment, toi euh, bah, je me fais sur IA, comme d'hab. Ok. Je ne suis pas original, moi. Euh. Votre nom. C'est juste que j'ai dû, en fait, recadrer un peu le l'écran parce que le texte était un peu coupé, c'était coupé, dégueulasse. Et d'ailleurs, euh. Remarquez que de votre chère Fury, euh. Mmh. C'est euh, coiffer rien que pour vous Voilà ta gueule <rire> Ouais parce que c'était vraiment infâme. Avec le, avec le soleil tout ça Mais, Alors il est 15h08 Et on devait commencer à 14h30 <rire> La balance J'ai mis une demi-heure à, à me coiffer Ne vous inquiétez pas <rire> Allez euh, Tu fais Tcheren Je fais Bianca on échange cette fois, allez pour voir, et après tu fais la mer. Je crois que je, je, te, je te préviens, tu vas préférer faire euh, que coup, la ouais. dernière fois parce qu'en fait, ça fait trois fois qu'on qu recommence l'aventure. Ouais. Euh, si la première perdre, fois, parce qu'il a perdu, euh, la deuxième fois, euh, c'est parce qu'il a pas bien rec. Et d'ailleurs, vérifie si tu rec bien là. Oui, t'inquiète, là, j'ai OBS devant moi. <rire> Du coup, je joue avec l'écran d'OBS parce qu'il est plus grand. C'est la dèche. La dèche ça, ça. Ouais. Oh, Moi, je regarde avec les deux. Comme de tu peux avoir passé le truc de Chavan, tiens. Bah, il dit Kishta. Vas-y, bah, je vais, je vais faire Bianca alors. Vas-y. Allez. Vas ah Désolé Je suis encore en retard Car, comment dire Je sais depuis plus de dix ans que tu as tendance à aller à ton rythme, qui est, soyons francs, plutôt lent. Mais bon sang C'est aujourd'hui que le professeur Ketelaria distribue les Pokémon. Ah mais euh, j'ai dit que j'étais désolé Bon, Kishta, euh, Merde. Ils sont où ces Pokémon il, il devrait être chez toi, Kishta Donc, c'est toi qui va jouer, c'est un premier, hein Sans dire Dans cette boîte, trois Pokémon nous attendent. Euh, va, Kishta. à toi de faire le premier pas. Oh donc Nous mourrons tous d'impatience. Allez, c'est parti La lettre on s'en bat les couilles. Allez, on ouvre la boîte. Qui prends-tu comme starter Euh... Ah, moi du coup je vais prendre... Euh, Gilles Gilles Pellier. Pellier. Oui. Quelle surprise Ah oh, mon dieu je ne le savais pas C'est pas comme si la troisième fois qu'on recommence <rire> ah, Je prends celui-ci Et Ren, ce sera celui-là Oui c'est elle, elle qui impose, super <rire> Dis-moi, depuis quand prends-tu des décisions pour moi Certes, c'était celui que je désirais depuis le début, mais tout de même. Le casse couille Bon, tout le monde a son Pokémon Et vous savez ce que ça veut dire hein C'est l'heure d'un combat Pokémon C'est là que tu vois que Bianca est assez débile quand même. <rire> Bianca, si j'ai pu me permettre, ce n'est pas parce qu'ils sont encore faibles que l'on peut s'autoriser... Ce genre de fantasy en intérieur là! <rire> Comment que ça commence du sud! <rire> Mais non, tu n'y connais rien! Ils sont comme Mimi faibles. Si on les fait se battre, ils pourront jamais devenir forts! Quoi? Oui. <rire> T'es sûr? Dans une, dans une chambre de 3 mètres carrés, tu sais? Allez, c'est parti! Heureusement qu'ils n'ont pas d'attaque lance-flamme ou autre, hein. Allez, c'est parti, cette fois-ci. Ouais, ça serait un peu. Dé... Ça serait un peu euh, naze Bon. Alors, est-ce que j'ai des bonnes stats offensives On va voir. Mais où, tu fais mal Oh, ça va parler maintenant Non, c'est de la merde. Ça va, et moi j'ai un. En face, il est plus attaque spé, moins défense, je pense. Là, ce qui y c'est que moi, Grickry de toute façon, de base, il est censé être euh, attaque physique. Donc, euh, je suis un peu dans la merde. Oh yes! C'est bon, il va mourir. De toute façon, t'affrontes forcément Kui -Kui, hein Oui, je sais. Mais c'est bien le cas qu'il a. Il est quand même C'est bon, Griquet, K.O. Ok. Eh ben Guichtat's sûr J'ai comme le pressentiment que tu vas devenir un super brasseur Alors là je peux pas trop dire grand chose. Bianca Tu vas regardé autour de toi mais, oui. mais mais qu'est-ce qui s'est passé oh Le Pokémon Hérico Pourtant ils sont si petits et si Je suis trop content de l'avoir enfin. Qui Qu'est-ce que t'as pas Oui, c'est sûr, t'as dé démoli toute la baraque, mais non. Petite Bianca, tu es récupérable <rire> Prête-moi donc ton Pokémon que je le guérisse. Il faut aussi soigner ton Pokémon, Furia. C'était pas l'inverse avant euh, et si tu faisais un duel avec Cheren aussi Comme il est super malé, je suis sûr qu'il pourra se battre sans mettre le bazar comme moi Excellente idée avec, -son avec, mon ex avec mon exceptionnelle connaissance des Pokémon, aucun risque que cette chambre souffre davantage En même temps, elle est déjà bien dégueulasse <rire> Et puis, ce serait injuste qu'il n'y ait que vous pour profiter des Pokémon Très bien, je relève ton défi, le frisson de la première fois. Vipelier, donne tout ce que tu as. Sauf que je n'ai jamais défié. Hein. Ça va, pas fait de coup critique. Contre le cul il fait gros yeux. Tu t'en sors Ouais, ça va tranquille. J'ai bientôt euh, Grucika au moins. Pareil, il fait charge. J'espère qu'il fera pas de coup critique. non ça passe. C'est bon j'ai eu. Il me Papa! 3 PV, hein. Sérieux? Ouais. Tu l'as eu? Ouais, je l'ai eu, mais il reste 3 PV. Eh ben, moi ça va, je, je lui fais ça. Vous avez battu, dresseur Tcheren. Quel? Du premier coup, tu te rends compte? <rire> J'ai goûté ma première! De manière imprévue, la défaite pour ce premier combat. Mais cette sensation. Serais-je déjà devenu un dresseur? Hum. Par contre, il va falloir s'excuser auprès de ta mère pour ce désordre. D'ailleurs elle dort où euh, Dans la cuisine comme d'hab. <rire> la place de la femme. <rire> C'est très <rire> <exogine>. <rire> Like si tu n'as pas aimé ma réflexion. <rire> <rire> beaucoup de likes je crois. <rire> <rire> Allez, on y va. On descend. Ah merde, j'ai passé dialogue du Bon, c'est pas grave, de toute façon elle ne dit jamais très... grand chose d'intéressant, c'est une femme. Allez on continue. <rire> Abonne-toi si tu n'as pas aimé cette réflexion. <rire> Nous sommes désolés d'avoir causé ce désordre. Euh... Pour le rangement... Euh... Le rangement... Oui. Vas-y vas-y. Le rangement Quel rangement Ne vous inquiétez pas. Je m'en occuperai plus tard. Vous ne devriez pas aller voir le professeur Keteria, par contre. Euh, si, vous avez des raisons. Sur ce, veuillez nous excuser. Nous ne voudrions pas faire attendre avant de lui présenter nos remerciements. Je vous attendrai devant son laboratoire. Ah, euh, je dois repasser par ma maison, moi. Euh, on est désolé pour le désordre. Je t'ai prévenu, hein. les voix de femme c'est pas c'est pas terrible pour moi. Pour moi non plus. <rire> eh bien, mon bébé Les combats Pokémon, c'est quelque chose Mais... Et j'ai con... J'ai <rire> entendu un Pokémon de la pire depuis le de rez-de-chaussée Je m'en souviendrai de ce premier combat. Évidemment, elle va ranger. Après le rangement, ça ouais, c'est sûr. Mais j'y pense, il faut que ton Pokémon puisse récupérer c'est surtout la télé en plus, elle lui coûtait cher, 200 euros je crois. Ouais, c'est. Et voilà, il est en pleine forme. Et puisque tu sors, n'oublie pas de prendre ton vrai kit. Ils ont l'air assez merdiques les télés parce qu'ils clignotent. Ouais, je crois qu'elles ont des problèmes de. de connectique. Ils ont, ils ont, ils ils connaissent pas la Péritel, je pense. Ouais, c'est ça, elle a oh, pas, pas de chambre. Pied, on a elle a pas de chambre, la mère. Elle est ville! Euh... Bah il y a le salon, la cuisine qui font un. En vrai ils sont pauvres hein. Une chambre, un salon, une cuisine Il a même pas de salle de bain Pas ouf Bon faut aller voir du coup le père de Bianca Allez moi je suis chez Bianca Je t'attends C'est bon Non, non Et encore non Ah Mirageux je suis un super racer J'ai même mon pokémon Je peux partir à l'aventure hmm. ah. ah. ah. Ça ira. Ça ira. Je... Je vais attendre devant le laboratoire. Allez, bon, laboratoire tout de suite. parce que... Ouais, ouais. On va euh... Alors... Tu parlais de chair direct. Hop Hey, il faut aller voir le professeur. Il change tout le temps, tout le temps d'accent. Ça... Bonjour Madame. <rire> Hello. Je vous attendais mes jeunes, mais laissez-moi faire les présentations à nouveau. Je me nomme Professeur Cretalaria. Nous connaissons votre nom quand même. <rire> bah chérie, je te pense un peu plus cool que ça quand même. Euh, D'autant qu'aujourd'hui est un grand jour, n'est-ce pas Je recommence donc les plantations. Je suis le professeur Keteleria. Et j'essaye de percer les mystères de l'apparition des Pokémon dans notre monde. Mais c'est génial Vous avez déjà participé à votre premier combat Ah, <rire> j'en dis donc que vos Pokémon ont commencé à accorder leur confiance. Mon instinct était infaillible. Et d'ailleurs, que diriez-vous de donnez un sort à Pokémon Allez, bien sûr. je vais l'appeler. Euh... Euh... OMG. Moi c'est même... même que la dernière fois, Mousse. je l'appelle OMG Moumousse parce qu'il parce que c'est un moustillant. Mmh, voilà. je vois, je vois. OMG te plaît, c'est bon, oui. OMG, c'est un son qui claque. Bien, j'aimerais maintenant apporter la raison pour laquelle je vous ai offert ces Pokémon. Pour le Pokédex, n'est-ce pas Ah, le Poké-quoi Ma parole, mais tu en as l'adoption, mon petit chérène. On voit tout de suite que tu as passé ton temps à étudier les Pokémon. Mais je vais te donner... Malgré tout, quelques explications. Le Pokédex, donc. Les Pokémon que vous rencontrez seront automatiquement enregistrés. Car c'est un outil high-tech. Je compte sur vous pour parcourir une de de longtemps large afin de récupérer tous les espèces. Je vous demande officiellement Kishta, Cheren, Bianca. Partez à l'aventure et complétez le Pokédex. Allez, oui. T'es d'accord ou pas Bien sûr. Euh, oui je suis ah pardon Oui, bien sûr Merci de votre confiance Grâce ouais. à vous, un nouveau dresseur est né <rire> Nickel les enfants Voilà une réponse, comme je les aime Maintenant vous allez bosser pour moi au Black Mais je vous paye pas Kishta reçoit Pokédex. Étape suivante donc. Je vais vous apprendre comment rencontrer des Pokémon. Rendez-vous sur la route 1. Vous allez voir. Le professeur nous a demandé de voyager pour nous rendre sa On peut chercher ce qu'on Je pense que nous pouvons voyager à notre guise tant que nous complétons le Pokédex. Bon, allez, on y va direct. Bye. pas le temps de niaiser. Mais, euh, Kishta, attends-moi! Ah oui, c'est moi qui fais la mer <rire> J'ai oublié, ah bon. Elle vous a demandé de compléter le pachédex C'est formidable Qu'est-ce que c'est excitant Mais je dois être honnête, j'étais déjà au courant <rire> Je vous ai vendu un prochain pour avoir de la tranquillité C'est pour cela que j'ai préparé cette carte Elle devrait bien servir Nous en prendrons grand soin. Yo, euh, <rire> yo! Voilà pour toi aussi bien le cas, même si tu es inutile. Oh, vraiment? Oh, Ça me gêne! Merci, merci! Près de Ranger chambre, da... <rire> mon bébé. Tes amis ne n'ont pas s'inquiéter, d'accord? Tout de même, les Pokémon sont des supprimantes de créatures. Ils sont adorables, mais assez puissants pour mettre une chambre sans dessus-dessous. Au moins, je n'ai pas d'inquiétude à avoir s'ils si vous accompagnent, mis à part les électrocutions, les brûlures au troisième degré, <rire> les noyades. Bah, on y va direct. En cas de décès, vous allez rencontrer le palins de Pokémon et des gens. Vous visiterez plein de lieux fabuleux dans la région du Nice. Les, les voyages forment la jeunesse, dit-on. Profitez-en bien, et bonne route. Avec la carte, nous pouvons savoir à tout moment où nous nous trouvons. Comme c'est pratique, maintenant il y a des GPS aussi, ça existe. Sur ce, professeur doit nous attendre. Mais... Direction la route 1. Mais euh, à l'instant, qui Dépêche-toi Allez, on y va direct, et on a le temps, ouais, c'est bon. Les explications, et ensuite, euh, dès qu'on a les pokémons on arrête. Oui, c'est fait de 21 minutes. C'est -ce par ici Bianca dit, que, euh, Bianca dit que, quitte à partir en voyage, a préféré que l'on fasse les premiers pas tous ensemble. Parce que t'es nul. Allez, vas-y, on y va. Tous en cœur 5 cœur. Ah oh là là Je me sens toute chose hum, Bah ben ne faisons pas attendre le professeur plus longtemps oh, Professeur qui était derrière Pardon de vous en fait attendre, la mère de Furia ne faisait n'importe quoi. Je peux commencer mes explications. Lorsque vous rencontrez un Pokémon, la page correspondante de votre Pokédex est totalement créée. En capturant le Pokémon, vous obtiendrez des informations encore plus détaillées. Et comme bon exemple vaut mieux qu'un long discours, je vais capturer un Pokémon sous vos yeux ébahis. Oh Attention Dieu, les mirettes. Quel Pokémon va, va, va être un Miradar euh... Je ne sais pas. Ouais, moi non plus. Ah non, ouais, attentif, pardon. 20... Miradar, c'est la prochaine euh, génération. Non, Miradar, c'est son évolution. Ah, c'est son évolution, oui. Tout à fait. Mais disons il est fort sur changer d'eau. Et niveau 7. Une fois qu'on a BCPV, PV, on lui lance une pokéball comme ça. Waouh! Donc là actuellement on a 30 pokéball Donc si vous avez calculé, on a utilisé une. Donc il doit lui reste 29. Mais comme par hasard. Alors regardez bien. Vous avez vu L'idée est d'affaiblir le Pokémon. Un Pokémon en plateforme est très difficile à capturer. Autant que possible, faites en sorte que vos Pokémon endorment ou le paralyse, celui que vous avez voulu attraper. Et comme je suis très généreux, vous avez des Pokémon en cadeau. Je reçois Pokéball. Des Pokéballs, euh, c'est pas mal. Les Pokéballs permettent de capturer les Pokémon et ensuite de les transporter partout. Bien, je pars à Arabelle, à tout à l'heure. Donc logiquement, on n'en a pas tous 10. Hein. A oublié de dire que les Pokémon j'ai des Huns Herbes. Qu'est-ce qu'elle est que bête! Sur ce, je pars à Arabelle, moi aussi. Ah, bonne idée Et puis, si on va pas à la prochaine ville, on pourra pas acheter d'autres Pokémon. Une seconde J'ai une bonne idée Pour Une fois Oui, euh, écoute-moi un peu Et si on faisait une compétition sur le nombre de Pokémon qu'on capture En incluant le professeur, que celui que nous a celui qui a le plus à gagner Que c'est une très bonne idée, et, et, et intéressante en plus, euh, mais j'aurais pu l'avoir moi aussi. Qui plus est, nous remplirons plus de pages, ce qui aiderait le professeur. Formidable. Hein. Bien, et s'il faut guérir les Pokémon avant d'aller à Rebel, chacun n'a qu'à rentrer chez soi. Moustion et moi, on va faire un malheur, c'est sûr Alors... Rappelons la première règle de Nozlok. Tu euh, la rappelles vu que j'ai énoncé de ben C'est un Pokémon par zone. Du coup là on est on, euh, La première zone, oh, du coup voilà. c'était la, la première ville. Et puis là, pour la route 1, et bah, ça va être la, le Pokémon de zone qu'on va avoir là. Et je rappelle que si lui n'a pas son Pokémon de zone, moi non plus je l'ai pas. Et inversement. Voilà. C'est parti. Donc on capture le premier Pokémon et après on s'arrêtera ouais, On va faire ça. Alors, poncio. moi je suis un poncio également. Eh ben, niveau 2. Bon, oh, ça devrait le faire. Ou. Euh, Tac charge. Ah oh, je le one shot critique C'est sérieux <rire> Sérieusement Tu l'as pas Bon, bah, je le tue, écoute. <rire> Tant pis. Je te jure, j'ai fait un coup critique. Je dois être plus attaque, je sais pas. Attends, bah, y'a C'est un... pas grave, hein. Je suis dégoûté. <rire> Attends, je vais regarder. One G. Ah non, j'ai que 10 en attaque. Je sais pas. Je suis quoi Je suis. Lâche. Bon, bah écoute, je sais pas. Je. Je l'ai one shot. <rire> bon. Bah écoutez, <rire> j'espère que tout est bien vous aura plu euh, Allo oh oui, oh, voilà. Je suis toujours tout... tout... dégoûté, c'est ça euh, Et ah ben bah, écoute... euh, On va s'arrêter là, que euh, prochain épisode, j'espère qu'on en fera Le deuxième du coup. <rire> Allez, salut à tous